Allez, on part sur un nouveau format cette année. C'est mon premier test, c'est la première fois que je fais ça, donc on verra bien ce que ça donne. On va tout simplement travailler le tiers du billard à partir d'une position de bille que vous connaissez déjà, qu'on que, que a, euh, qu a travaillé ensemble avec Xavier Gretilla euh, au mois de mai dernier, vous le savez. Euh, donc voilà, je pars sur cette position. On essaie de réunir les billes dans le tiers et on essaye de maximiser le nombre de points dans le tiers. Une fois qu'on attrape l'Américaine à gauche, euh, eh bien, on arrête et on recommence. Voilà, je commenterai tout cela en off. Donc, je demanderai à... Allez, à tout de suite. C'est parti Merci Régis, c'est avec grand plaisir que je, que je prends la main pour ce nouveau format. Écoutez, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Donc on part évidemment sur cette position que vous connaissez avec cette plante dessus qui va nous permettre de, comment dire, bien déceler euh, des, des, des erreurs, n'est-ce pas Voilà, donc euh, session un petit peu mitigée. <rire> On va tâcher de commenter tout cela ensemble. Ici, euh, je vois une double finesse qui me permettrait éventuellement de déborder cette rouge pour un rappel de long, En me disant que si ça se passe mal, j'ai toujours une option sur la pointée. Ici, euh, le biais me paraît correct pour rappeler cette rouge. Donc, euh, donc on n'hésite pas à une, une seconde. L'important est d'envoyer le coup juste et surtout d'envoyer la bonne énergie. Ce qui est le cas ici. Donc ça fait bien plaisir. On aurait évidemment idéalement euh, préféré avoir l'américaine, enfin l'américaine, pas l'américaine, mais, mais cette euh, bille rouge en de, devant nous, mais ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas très grave ici. Mais je vais chercher tout simplement une position sur cette pointée pour me permettre euh, justement de la rappeler en deux bandes. Bon, ici je suis la proximité me dérange. Je sens que je ne peux pas la rappeler correctement. Je ne peux pas obtenir le barrage sur ma bille. Donc je vais être un peu faible, je le sens. Donc euh, voilà, c'est à peu près ce qui se passe. Je ne suis pas collé, donc il euh, y a de l'espace. Et puis il y a surtout de l'espace entre la rouge et la grande bande qui peut me permettre de faufiler cette pointée. Donc je décide de me placer en une bande. Pour rappeler cette pointée, et la glisser correctement dans ce couloir. C'est-à-dire entre la bille rouge et la grande bande. Bon, ici, un coup un peu étriqué, hein, mais euh, je ne suis pas très bien positionné, mais l'important ici pour moi, c'est trouver la bonne hauteur d'attaque et la bonne énergie. Emballer, c'est peser. Allez, on continue. On tâche de se concentrer. On calcule la quantité de billes le plus bas possible ici c'est un rétro direct sans effet et on remarque que je mets légèrement de l'effet à droite cette vide dessus nous permet de, de bien notifier ça et en plus je passe par la bande donc euh, mauvaise quantité de billes bon ça n'empêche pas la 3 la bille, la bille rouge pardon la 2 d'arriver à bon port et, et les positions n'est pas si, enfin, si mauvaises, quoi mais euh, j'aurais pu mieux faire quand même donc je, ici je cherche euh, à me créer euh, position idéale sur cette rouge pour la rappeler en deux bandes mais ici on voit que le bien ne va pas s'y prêter donc je change d'avis tout de suite et je décide donc de me placer sur cette rouge en fait je sens que je peux pas déborder la pointée parce que elle était beaucoup trop grosse il aurait fallu envoyer plus fort avec beaucoup d'effet donc je décide de me placer sur cette rouge et de chercher un barrage ici en piqué un coup pas si évident que ça bon, qu se passe, au final il se passe bien même si le coup a été mal exécuté ici on a une finesse que je décide de, de jouer un petit peu soutenu pour être sûr de pagodiller pas et de, de garantir le point donc je sais que je vais être loin le coup d'après mais c'est pas très grave c'est pas très grave dans la mesure où, où je sais que j'ai une deuxième finesse à jouer et que je peux encore plus soutenir que la première puisque je peux utiliser la grande bande qui va me permettre de revenir voilà avec du bon effet qui me permet de revenir sur les billes d'avoir un angle favorable pour jouer ce coup naturellement mon objectif ici est de pousser cette pointée à proximité de la petite bande et de me placer moi idéalement sur cette rouge bombier bonne distance je ne sais pas encore sur quel euh, rappel, je voilà, là j'obtiens un rappel euh, qui peut être joué direct, mais je décide de passer par la bande parce que cette pointée est trop loin de la, de, de la petite bande. Il y a un couloir qui me semble dangereux, donc je préfère grossir son arrivée en passant par la bande. c'est joué un peu fort, mais euh, le placement reste idéal, même si ici on voit hein, sur la vue du dessus que... On est entre le 2 bandes et le 3 bandes ici, dans, dans, pour le rappel de cette rouge. J'opte pour un 2 bandes qui me paraît quand même délicat. Donc je lève un peu là que Je, je suis obligé de. Il ne faut pas prendre beaucoup de rouge. Voilà, le coup est un petit peu lâché, même si ça se passe bien. Hein. J'ai la proximité des billes, c'est plutôt pas mal. Mais, mais c'était quand même un coup, je pense, dangereux. Euh, ici, je souhaite tout simplement apprendre la dominante de cette rouge et de la rappeler en une bande, même si je suis pas du tout à ma main. Mais je le joue quand même, avec une sécurité de. Voilà, bon, là c'est joué beaucoup trop fort, c'est très mal exécuté. Là j'ai pas d'autre choix que de rechercher un contre de cette rouge, voilà, qui me permettra d'avoir la dominante débit sans savoir trop comment. Ici, euh, tout de suite, euh, je, je vois un, un rappel trois bandes de cette rouge, mais je vois également un 1 pour deux C'est-à-dire que la rouge fait 2 bandes et moi je fais une bande, mais j'hésite. Mais j'hésite entre ces deux choix et. Oh là là, là, là, là, voilà. là, là, là. Ah, c'était une catastrophe, je me suis relevé, j'ai lâché le coup, j'ai hésité au dernier moment, voir n'importe quoi, n'importe quoi. Je redonne la main. Merci Régis, ouais, ouais, je reprends la main. Et effectivement, c'était vraiment n'importe quoi. En fait, le, le vrai souci de ce coup, c'est que j'ai vraiment changé d'avis au dernier moment. Et Je me suis pas relevé, donc euh, j'ai envoyé le coup, sachant que j'avais changé d'avis. Ce C'était pas clair. Ouais, pas clair. Bon, ici, mon arrivée sur la pointée n'est pas idéale, parce que je me, je me retrouve de l'autre côté. C'était pas du tout l'idée de, de, de, de caramboler la, la pointée de ce côté là, donc euh, bon, ben ici j'ai deux alternatives, soit me placer sur la pointée, qui est maintenant est euh, à oublier, euh, soit déborder cette rouge, ce que je vais rechercher à faire, ce qui m'ennuie ici c'est que je suis entre les deux, je peux pas faire un petit point, et, et en même temps essayer de traverser maintenant, je sais que ça écarte trop les billes, donc j'essaye de le jouer juste, et puis on se rend compte que là c'est la pire configuration, je me retrouve avec aucune dominante sur les deux billes, donc là, euh, voilà, le, le piqué, euh, massé, le, le massé, euh, comment on appelle celui-là ouais, Le piqué rentré, un ouais. piqué rentré qui, qui bon, pff, au final est mal exécuté, mais, mais ça se passe plutôt pas mal. Ici, je vois un direct pour deux, mais on voit tout de suite sur la vue du dessus que je ne prends pas du tout assez de pointée, donc la rouge va nous échapper, ce qui est bien dommage. Donc, une fois de plus, encore trop loin des billes. Ici le rappel de la rouge, on le voit sur le plan, sur le grand, sur le plan large que, que cette bille rouge ne peut pas rentrer, donc quand la rentrée n'est pas possible il faut tout simplement chercher un placement, donc ici tout simplement la bonne énergie pour espérer être à bonne distance de cette bille rouge. Sans savoir vraiment le, le, quelle bille on va obtenir. quoi. Ici le biais n'est pas idéal, hein. on le voit bien, d'ailleurs je mets un paquet d'effets à droite pour essayer de tricher sur cette bille mais au final le coup est mal à envoyer, je prends pas cette bille, du coup mon arrivée sur la 3 n'est pas claire, tous ces cartes c'est la cata. C'est pas très bien joué tout ça. Donc, on paye de nos erreurs, euh, soit de conception, soit de nos erreurs de, de, de, de nos réalisations. Quoi. Dans les deux cas, c'est pas terrible. Jouer la pointée me semble être une erreur ici, on est beaucoup trop loin de cette bille. Il me paraît plus judicieux de jouer cette bille euh, directe en trois bandes. Mais je fais un autre choix, je, je décide de passer par la grande bande, une espèce de 90 degrés avec beaucoup. Ouais. Ouais, 90 avec un peu d'effet pour grossir l'arrivée de la 3 en fait. Et j'ai bien fait de la grossir parce que j'ai à, à peine réussi le point quoi. Donc évidemment cette rouge ne rentrait pas. Mais je reste à proximité de cette pointée, ce qui me convient très bien pour justement chercher un placement. Même si je suis main droite, ça reste un coup relativement simple hein, pour réaliser le point. Bon ici le biais ne convient pas, donc replacement en essayant de jouer cette rouge fine. Pour justement me permettre une solution de secours si ça se passe mal sur la pointée mais il faut garantir le point bourre de fion là, là, là, là. obsédé par cette solution de secours j'en ai oublié le point dis donc et c'est reparti pour un tour alors vous notez que je mets un petit peu d'effet à droite sur cette bille ce n'est absolument pas volontaire de ma part je, je, je pense être sans effet quand je, je me positionne, c'est un coup que je joue sans se faire, Alors là, ça se passe très bien, le rétro est bien parti, les billes sont ensemble. Il y a moyen de se placer sur cette pointée pour euh, et prendre la dominante de la rouge. Si c'est pas le cas, j'ai la solution de la pointée, voilà, donc c'est pas très grave. Quoi. Alors ici je suis pas à ma main, je vais jouer le contorsionniste en man pour certainement faire se ce piquer sur cette pointée et espérer un contre. Ah oui, j'ai essayé de voir si je pouvais jouer de l'autre côté, évidemment pas exagéré quand même même si on est sur 2 m80 apparemment euh, voilà hein, j'ai pas les abdos suffisants pour me placer sur ce point donc je décide de faire un piqué hein, évidemment mais je prends fin la bille donc avec beaucoup d'effets contraires qui me permet de garder la pointe à proximité et surtout euh, de garder une vraie proximité sur la rouge vous avez vu ma bille s'est littéralement arrêtée une fois que, que la bille a été impactée ici euh, Cherche une dominante de la rouge, là, clairement il faut reprendre la. Deux. Ah non. Ah oui, certainement que j'ai. J'ai dû. Euh, j'ai dû penser que cette finesse était trop dangereuse. Ici je cherche à ramener cette pointée. Pas cette bille. Mais la solution de secours, hein, elle est évidente. Hein. C'est le rappel de cette rouge. Donc ça valait le coup de tenter le coup de tenter ce euh, voilà je, je manquais de billes Il fallait quand même garantir le point. Donc là je vais rappeler cette rouge en passant certainement par la grande bande. Ici quand je, quand je lance ce coup, je pense à vraiment euh, euh, trouver la bonne énergie quoi. Ce qui est plus ou moins le cas, bon. Masqué, hein. ce sont des choses qui arrivent quand on fait des rappels de long, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Faut bien envoyer le coup maintenant. Non, mais je suis sérieux, oh là là, mais pénètre la vie. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce coup de queue encore Moi ah, je lâche ce soir, c'est ouf, c'est la deuxième fois. Voilà. Deuxième coup lâché une session qui se passe très bien en ce qui me concerne. Oh là là, encore un paquet d'effets à droite, c'est ouf. L'arrivée reste approximative sur cette bille pointée, mais l'énergie est bonne, donc euh, les billes sont ensemble, même si je suis loin des billes. Je suis à cheval donc. Ici naturellement on voit qu'on peut se poser une américaine à droite même si c'est pas vraiment mon objectif D'ailleurs c'est pas le but de l'exercice me concernant C'est pour ça que je décide de la quitter immédiatement même si elle n'était pas encore en place pour immédiatement rechercher quelque chose à gauche Je pense que je me précipite, je devrais essayer de jouer l'américaine à droite un petit peu sur la petite bande, c'est pas très gênant quoi, et d'essayer de la tourner plutôt que de la tourner tout de suite dans le coin en plus donc, ici, bah, je vais chercher à déborder cette rouge. Ce qui m'ennuie, c'est que je sens que je vais être loin de cette bille. Et ça n'a pas loupé, quoi. Voilà, je suis, là, je suis trop loin des billes. Ça, c'est une distance qui. Les billes entre elles par rapport à la distance sur la bande, c'est trop grand, quoi. Trop dangereux. Du coup, on cherche une force pour essayer de donner le coup juste et voilà ce qui arrive. C'est vraiment terrible, quoi. Dès l'instant où on implique une force précise sur un coup, vous pouvez être sûr que ça va mal se passer quoi, sur. à notre niveau de jeu en tout cas. Encore de l'effet à droite, c'est incroyable, et encore sur la bande. en passant par la bande pour chercher un placement sur cette rouge Voilà, le rappel n'existe pas donc euh, replacement hein, voilà, en essayant d'embarquer de, un petit peu cette pointée pour créer quelque chose mais, mais ça se passe pas très bien bon mais ici je suis proche de cette rouge donc je vais chercher à déborder cette pointée et là je n'ai qu'une seule obsession ici, je vois que je suis en train de perdre le tiers, c'est reprendre la dominante de la rouge, peu importe où va la pointer, reprendre la dominante. Non. La dominante n'est pas prise, donc là je sais que ça va se compliquer. J'ai pas d'autre choix ici que de chercher un placement sur cette rouge. Quoi. Coup naturel et puis on envoie. Quoi. Alors là monstrueuse chance, je fais le point miraculeusement en, en finesse de rouge et en plus j'arrive à réunir les billes, derrière j'en profite même pas parce que de suite les billes s'écartent et là, là c'est problématique parce que je sens que je perds la dominante de, je vais perdre la dominante de la rouge si je fais un petit point, donc j'ai deux alternatives, soit je rappelle tout de suite cette rouge en deux bandes, soit je cherche à dominer cette pointées mais bon après les billes s'écartent donc j'opte pour un rappel en deux bandes. Bah ce rappel est pas soigné, donc euh, punition immédiate, je suis masqué, mais bon, il y, y a un massé qui est amplement jouable, à... ok, je sais pas ce que je fais, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a, y a 6-8 semaines à peu près, donc je sais plus trop ce que je fais. J'ai fait ce choix. Mais je suis complètement taré ce soir. ce qui m'arrive <rire> Ok. Bon, écoutez, sans commentaire, hein, je, je, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. <rire> C'est terrible. Parfois, j'ai le cerveau qui est plus irrigué. Ça m'arrive. Ça m'arrive trop souvent, même. Bon, ben, bah, une fois de plus, hein, j'ai mis de l'effet. Je suis pas arrivé correctement sur la bille, ouais, mais, mais malgré tout, la... on obtient les billes. quoi Pour la beauté du jeu. C'est mou putain ce soir, c'est mou putain ah. Je me rends compte que je râle beaucoup ah, quoi, je, je m'en rends compte là c'est terrible. Bon. Ok donc là ouais l'Amérique est prise donc euh, en fait elle était déjà prise, je me ah, suis juste amusé à, à tourner le virage. Ok, une dernière tentative donc. Ok Ah là il est bien parti le rétro ça fait plaisir. Mon arrivée est pas encore claire sur la boîte mais. Mais le coup de queue était... m'a beaucoup plu et puis l'énergie est bonne. C'est excellent. Ah, donc j'ai pas la dominante dans la rouge ici, je vais certainement opter pour un deux bandes. Ok, je déborde cette rouge, c'est un bonus. C'est un bonus mitigé parce que là il faut passer par un demi-massé. Mais bon, là franchement le massé est contrôlable. Donc c'est pas un problème. Je joue un peu vite là, je, je, je sens que c'est la fin de la séance. Euh, J'arrive mal sur cette pointée, du coup, remasser. Là il est déjà plus délicat celui-là. Oh, oh, oh, oh. Donc là je fais le point par miracle. Je me retrouve à 60 cm des billes. Donc là je, Avant j'optais je, je, je, je, pour la finesse. Maintenant je prends pleine bille maintenant. Et, et je m'appuie quoi. Je m'appuie pour garantir le point. Quoi. Après là, bon bah là, du coup, placement. En espérant obtenir le bon biais, mais surtout en cherchant la bonne énergie. L'énergie est bonne, le bille me paraît correct. Euh, là, il n'y a pas trop à réfléchir. Hein. On réunit les billes sur la pointée. Rétro-direct, quantité qui me donne la dire. 10... Oh, mis de les... je mets de l'effet à gauche là. Je ne sais pas si c'est voulu, ouais, certainement. Hein, pour accentuer l'entrée, ouais, certainement. Mais je dois en mettre beaucoup plus dans mon esprit alors que là, il n'y avait pas des masses. Il faut vraiment que je corrige ça. Ici, idéalement, ça serait bien que je fasse un petit rétro-direct en débordant cette rouge. C'est fait, mais j'ai failli manquer de points. J'ai pris beaucoup de points. Ah, ici, on voit hein, qu'il y, y a moyen de, de réunir les. Oh. Il y a eu faute, là. J'ai fait faute, plus. Ah, bah oui. Bon. Bah, ce, ce dernier point résume un petit peu la situation de ce soir. J'ai beaucoup lâché. J'arrivais pas à envoyer les coups, c'est bizarre. Ça faisait longtemps que j'avais pas, pas cette sensation de, de on ne sait pas trop quoi. J'arrivais pas à trouver ma puissance, mon énergie ce soir. Enfin en tout cas, j'espère que ce nouveau format vous conviendra. Je vous fais le béco et je vous dis évidemment à très bientôt. Allez, allez